Hello, bonjour à tous, euh, voilà je vous retrouve ce lundi 2 mars pour euh, vous dire que, bah écoutez, euh, malgré les infos euh, ça va, et surtout ne pas s'y attarder, euh, continuez votre vie, euh, prenez quelques précautions mais euh, continuez votre vie parce que si vous êtes dans cette incarnation c'est pour euh, vivre votre vie donc il faut la continuer et euh, malgré euh, la peur que ça peut susciter, euh, rester le plus possible dans la lumière, c'est ce que j'essaie de faire. Et euh, c'est pas toujours facile, mais euh, je suis entre deux. Euh, je suis entre deux, en fait. J'ai euh, le, le côté euh, du système qui s'effondre un peu plus chaque jour, et je vois pointer euh, le côté euh, lumière qui arrive. Et euh, c'est euh, juste formidable quand on est du côté de la lumière. Donc euh, voilà, euh, on va dire que la vie continue. Mais bon, je voulais juste vous faire une, cette vidéo pour euh, vous annoncer quelques petits changements. Du fait que je suis appelée à faire de la médiumnité, euh, je vais réouvrir les sas parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon héritage, parce que dans ma famille, il y, avait, il y a encore des gens qui, sont, qui, sont, qui ont ces, ces capacités, et je les ai aussi, et je les ai eus. et j'ai fermé le sas, et puis ben, là, je vais le réouvrir. Qu'est-ce que ça implique Ça implique que euh, je vais donc, les prochaines vidéos, ça sera vraiment des messages que j'aurai reçus et que je vous ferai partager. Euh, puisque ça fait partie de mon vécu et que je vous partage mon vécu. Hein. Donc, euh, voilà, ça reste dans la, dans la lignée, premièrement. Euh, deuxièmement, je vais aussi tenter. Ah, euh, je vous dis bien tenter. Hein, C'est pas... Euh, pas euh, je me suis commandé euh, des cartes pour faire des tirages d'énergie et énergétique voire des tirages pour euh, moi mais euh, comme moi et vous on ne fait qu'un vu qu'on fait partie de la source de l'univers et que ce qui est valable pour moi peut être valable pour beaucoup d'entre vous donc euh, je vais euh, je vais vraiment me, euh, ouvrir les sas et faire en sorte que euh, et faire en sorte de vous partager euh, ce, cette, ce nouveau changement, encore au final, puisque toutes, euh, toutes mes réflexions m'ont amené ben, euh, à ce changement. Voilà. Donc, c'était juste pour euh, vous dire ces quelques petits mots, euh, petits changements en vue. Euh, les tirages se feront sûrement euh, une fois par, euh, par semaine. Ah, je ne sais pas encore exactement quand, peut-être le lundi sûrement, pour, euh, comment, pour, pour la semaine, ou... je ne sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, je, je, je vous dis ce que je vais faire, je vous dis ce, euh, ce pourquoi j'avance actuellement. Donc, euh, voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Là, j'ai commandé, euh, commandé donc, euh, les cartes. Et euh, bah, comme je, ce sont des cartes de Dorine Vertu, donc euh, je pense que ceux qui la connaissent euh, savent que c'est euh, quand même euh, quelqu'un de, de connu et de reconnu. Et euh, voilà, donc, euh, pour info, la médiumnité, les cartes, ouverture des sas, ouverture à la lumière, ouverture à l'amour... Ou, Ouverture au, au bonheur et euh, à la, la destinée, à, ouverture au nouveau paradigme et à toutes les bonnes choses qui vont avec. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et, euh, ici, il ne fait pas beau, mais ce n'est pas grave, il ne fait pas beau. Bah, on, reste, on reste tranquille à la maison et. On profite des bonnes choses à la maison. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Les ne parle pas du ménage. Il y a plein de choses à faire. De La lecture, du tricot, des gâteaux, des pouilles. Il y a un milliard de choses à faire. Voilà. Sur ce, très bon après-midi à tous. Et d'ici une prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et je vous aime tous. Bye.